Aujourd'hui, je vous présente le fonctionnement du jeu Tour de découverte Égypte antique de la série Assassin's Creed d'Ubisoft. C'est une version non-violente du jeu. Le jeu permet de découvrir l'Égypte durant l'Antiquité vers 49. Il y a deux modes de jeu possibles, donc soit un mode plus tour euh, en visite ou le mode découverte. Donc on va commencer en cliquant sur Discovery Tour. Le jeu va vous, nous amener au début ou encore euh, au dernier endroit où est-ce que vous étiez. Pour diriger votre personnage, utilisez les touches WASD de votre main gauche comme des flèches. Votre main droite, elle, va tenir la souris et contrôler la vision du personnage. Dirigez-vous vers le faisceau lumineux pour commencer la visite et appuyez sur la barre d'espacement. C'est un verre de l'Odyssée d'Homère qui donna à Alexandre l'idée de fonder sa grande ville. J'utilise souvent la touche M pour me rendre au menu. La carte permet de me situer et de me déplacer rapidement d'un point à un autre. Dans la section Visite, on retrouve les 75 visites par catégorie, et en tenant le bouton droit de la souris, on peut se déplacer rapidement. Il est possible d'échanger de personnages. La section Commande me présente les touches incontournables. En retournant dans l'onglet Visite, je choisis la visite L'importance des momies. Et je tiens le bouton droit de ma souris pendant quelques secondes. Cette fois-ci, je décide d'être en mode découverte. Je veux vraiment explorer le territoire. Pour grimper un obstacle ou un bâtiment, appuyez sur la touche « Alt ». Vous voulez avoir une meilleure vue d'ensemble du territoire? Je vous propose d'utiliser la vision de l'aigle en appuyant sur « V ». Pour se déplacer plus rapidement, vous pouvez monter à cheval en l'appelant en cliquant sur la touche « Q ». Si vous collectez des preuves pour répondre à une question historique, je vous conseille de prendre des photos avec la touche « F3 » ou encore « F12 » de manière à vraiment conserver des traces de vos observations. Ça fait un tour d'horizon des différentes fonctions du jeu. À vous maintenant de découvrir l'histoire de l'Égypte antique.